Ah, bonjour les amis. Bon, alors j'ai l'intention de me lancer dans une nouvelle activité et pour ça j'ai décidé de voir quel était le jeu qu'on me proposait. Donc, pour euh, ce tirage aujourd'hui, enfin, pas exceptionnel, mais euh, j'ai pris. Euh, les oracles de Gaïa, voilà, et j'ai pris les portes de l'intuition, voilà, donc on va essayer de se concentrer malgré le, le bruit qui fait, parce que vraiment c'est un peu pénible, donc je commence par Gaïa, on va voir le, le message qu'elle a à me dire, Est-ce que je dois ou pas me lancer dans cette activité Est-ce que euh, ça sera bon pour moi ou pas Est-ce que je réussirai ou pas On va prendre celle-là. puisque que visiblement, elle ne voulait pas rentrer dans, le, dans la case. Et on va voir pour l'intuition. Pareil, même question. Est-ce que je dois me lancer dans cette nouvelle activité ou pas Est-ce que ça va réussir ou pas Est-ce que je vais pouvoir ou pas faire A ah. Alors, il y en a deux. J'aurais dû les prendre peut-être, je ne sais pas. Ah, bah, bah, pour le coup, là, elle n'a pas le choix. Elle est tombée. Donc, voici les deux cartes. Donc, ici, c'est mon intuition. Qu'est-ce qu'elle me dit, mon intuition Quand je vois l'image sans regarder, mon intuition dit que ça va marcher. Mon intuition dit que j'ai les marches à monter, que c'est le moment, que ça se passera bien et que j'ai raison de me lancer dans ce que je veux faire. Que me dit le message Envisagez le meilleur, impeignez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Bon, maintenant, message de Gaïa. Qui est Terre-mère sacrée, message d'un homme. Donc, je n'ai pas trop l'habitude avec Gaïa parce que ce n'est pas sur l'intuition. Mais, en fait, ce n'est pas sur l'intuition. Mais quand je vois le cœur, je me dis déjà que c'est positif. C'est positif. Ça monte, La terre-mère sacrée. Donc, c'est positif. Ça, c'est ce que je ressens moi. C'est positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le le petit livret. Le petit livret, qu'est-ce qu'il nous dit La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve un chemin de cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, de vos accomplissements, vos succès et vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai! Alors, l'affirmation positive pour aider, c'est euh, mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme, je suis pur potentiel créateur, mon cœur me guide, je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Voilà. Donc, merci beaucoup à Gaïa, merci beaucoup à mon intuition, car grâce à vous, je sais maintenant ce que je dois faire vis-à-vis -vis de cette... Euh, Nouvelle porte qui s'ouvre de devant moi. En attendant une, un nouveau tirage. En attendant un nouveau tirage. Et je vous souhaite une bonne journée. Et euh, prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Bye.